Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo ici dans le centre de Puerto de la Cruz. Comme vous pouvez le voir, il fait très joli, très beau en ce moment. Une vingtaine de degrés, il y a beaucoup de touristes. C'est la période de congé des Parisiens, m'a-t-on dit. J'ai rencontré des Parisiens ici avec des enfants. Donc, euh, ils en profitent. Il fait beaucoup, beaucoup plus beau ici qu'à qu Paris et, et qu'en Belgique également. Belgique, mon pays d'origine, mais ça fait 20 ans que je vis ici à Tenerife et je ne le regrette pas du tout. Donc euh, j'espère que vous aussi, vous pouvez profiter de vos vacances, euh, prochaines ou actuelles, et surtout que vous arrivez à trouver un moyen de gagner votre vie de manière agréable. Si vous cherchez euh, des revenus complémentaires, et bien vous pouvez peut-être essayer euh, la bourse, la bourse qui s'avère être quand même euh, extrêmement profitable lorsqu'on a une bonne méthode. Si vous cherchez une méthode efficace, eh bien, vous avez ici en haut un lien vers mes formations. Elles sont gratuites ou payantes selon ce que vous cherchez. J'ai une formation au scalping qui est très abordable et qui vous permettra d'apprendre très rapidement à gagner de l'argent sur les marchés et de pouvoir profiter peut-être un peu mieux encore de la vie, pouvoir gâter votre famille, vos enfants, pouvoir voyager, venir ici à Tenerife ou ailleurs ou rester dans votre pays si vous n'aimez pas voyager, pourquoi pas. Le tout est d'arriver à bien profiter de la vie, faire ce que vous voulez quand vous le voulez. Et pour ça, bien sûr, il n'y a rien à faire. On a quand même besoin d'argent pour ça dans notre société. Donc, essayez de gagner un peu plus d'argent, on peut le faire avec la bourse ou avec autre chose sur Internet, si vous voulez. Mais pour moi, la bourse est un moyen très efficace. Donc ça vous donne de la liberté, ça vous donne des revenus complémentaires. Bien sûr, il ne faut pas se lancer sans savoir exactement ce qu'on fait, il faut trouver une bonne méthode, une méthode efficace, c'est ce que j'ai cherché pendant des années et c'est ce que je partage maintenant à travers mes formations. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est le moment abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche ici et vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir et passez une bonne journée.